On va parler ce matin de la communauté, euh, ça va intéresser certainement le public du fond dans la, la prairie derrière qui est en train de, de bêler à répétition. Ça les concerne aussi, On va vous parler de, je vais vous parler ce matin de la communauté d'un point de vue écologique, mais pas seulement. Vous allez voir qu'on va parler un peu de cybernétique sociale aussi. Bon, je vais, pas essayer, de vous, je vais essayer de vous présenter les choses très simplement. Comme l'année dernière, j'ai affaire à un public jeune, très jeune, et j'en suis très heureux. Euh, je vais donc éviter euh, de rentrer dans un certain nombre de détails, sauf si, après, à l'issue de cette conférence, vous souhaitez approfondir tel ou tel point. Euh, bon, Et je vais essayer de ne pas me laisser démonter par les perturbateurs au fond, là-bas. Bon, d'abord, pourquoi parler de communauté Vous avez vu que c'était le thème de ces, de ces UDT, et euh, bah, vous vous êtes peut-être demandé, euh, bah oui, au fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça il bah, y a une, un réflexe quasi mytho, bah, on en parle parce que c'est énorme, parce que c'est fondamental, parce que c'est l'avenir, okay, ok, ok, ok, du calme. Pourquoi est-ce qu'on parle de communauté Et pourquoi on va en parler Pourquoi on a de bonnes raisons d'en parler d'un point de vue écologique Eh bien, il y a une bonne raison déjà à ça, une première bonne raison, c'est que euh, c'est le mode d'organisation de la quasi-totalité du vivant, des espèces vivantes, depuis que le monde est monde et encore aujourd'hui. C'est énorme. Mais rappelez-vous ça, c'est le mode d'organisation de la quasi-totalité des espèces vivantes autour de vous, et en vous d'ailleurs, euh, depuis que le monde est monde. Deuxième bonne raison d'en parler, c'est que euh, la communauté, c'est le mode d'organisation et de coopération durant 99,9% du temps de vie de l'humanité. Vous avez l'impression qu'on vit là, nous vivons dans des, des sociétés qui ont toujours fonctionné comme ça, les sociétés avec état, les sociétés complexes avec des grands états qui contrôlent tout, enfin qui essayent. Bon, bref, tout ça c'est très récent. Dans l'histoire, dans le temps de vie de l'humanité, le néolithique est déjà une toute petite partie et pendant cette, ce néolithique, on a vécu très souvent une grosse partie de ce néolithique dans des formes d'organisation de type communautaire. Et avant le néolithique, c'est-à-dire. 95% du temps de vie de l'espace humaine, le paléolithique, donc euh, la communauté c'était la règle. Bref, la communauté c'est la forme d'organisation la plus naturelle et historiquement la plus importante dans l'histoire, la formation de l'espace humaine. C'est pas tout à fait un détail parce que, que vous partagiez ou pas, euh, bon bref on va pas parler de darwinisme aujourd'hui, mais que euh, si vous vous posez des questions euh, sur euh, ce à quoi vous êtes adapté, ou plus exactement, si on se pose la question du bonheur, dans l'absolu. c'est le bonheur, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, qu'on est à l'aise, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est épanoui, qu'on ne l'est pas, qu'on peut... Bah, bref, le bonheur. Est-ce qu'on peut éviter la question du bonheur Est-ce qu'on peut aborder pardon, la question du bonheur sans se poser la question de savoir à quoi les êtres humains sont adaptés Ça paraît compliqué comme ça. C'est comme si vous me disiez, on peut se poser la question du bonheur... Sans savoir que, bah, pendant l'essentiel de notre temps de vie récent, on a marché sur deux jambes. Ouais, mais aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de marcher que sur une jambe et avec un passe sanitaire. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. On ne peut pas on ne peut pas, euh, je dirais, aborder la question du bonheur, de nos aspirations profondes, de ce, qui nous, de ce qui nous pousse fondamentalement à vivre, à agir, de ce qui nous rend heureux et de ce qui nous permet de potentialiser le meilleur de nous-mêmes sans se poser la question de savoir à quel cadre de vie, à quel cadre d'organisation, nous sommes le plus adaptés. Et alors, je vais vous annoncer quelque chose d'absolument incroyable. Ce cadre de vie, c'est la communauté. Vous allez me dire, oui, oui, d'accord, mais enfin, l'Empire romain, etc., etc. Les empires, les sociétés complexes ont depuis très longtemps, en quelque sorte, monopolisé, comme quand César raconte la campagne de Gaulle, euh, vous avez le point de vue de César, vous n'avez pas le point de vue des druides euh, ni des gaulois. Bon, bah, c'est un petit peu pareil. On a pris l'habitude de raconter l'histoire de l'espèce humaine au travers de la vision que les États, ou du moins les États, bon, bref, en ont euh, dans l'histoire. Parce qu'ils laissent des traces écrites pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, etc. Mais les peuples sans État, ou les peuples contre les États, ou les peuples ou les communautés avant et après les États, ou les peuples qui créent les États, sont toujours des peuples qui vivent en communauté. Ça n'est donc pas une anomalie historique. La communauté, c'est la règle. La règle du vivant et la règle de la vie des hommes en coopération dans l'histoire de l'humanité. Troisième bonne raison de vous parler de communauté. La communauté, c'est la cible toute désignée de la société étale, la société complexe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette société est en phase de décomposition avancée. Euh, et elle a bien compris que euh, les communautés, ce qu'elle appelle, vous savez, le séparatisme, le communautarisme, quand elle parle de vivre ensemble, etc., tout ce que vous devez entendre derrière tout ça, c'est un mot, une cible, une grosse cible, communauté. La société complexe, tardive, celle qui devient liberticide, celle qui se contracte, celle qui cherche à tout contrôler, L'Empire romain qui multiplie quasiment par deux ennemis ou par trois ses effectifs, ses légions, alors même qu'il a vaincu tous ses ennemis autour, mais uniquement pour s'assurer le contrôle des populations ou des territoires qu'il a conquis, parce qu'il n'est plus capable de le faire à partir du IIIe siècle. Bref, la société dans laquelle nous vivons, la société complexe, morbide, en quelque sorte, dans laquelle nous vivons, sait qu'elle n'en a plus pour longtemps. L'oligarchie qui la gère ou qui la contrôle tant bien que mal essaye de, je dirais, de cimenter un petit peu tout ça. Le numérique... La monnaie et, euh, et tout un tas d'autres euh, moyens lui permettront certainement d'atteindre des degrés de coercition qu'aucune société dans le passé n'a connue. Mais au bout du bout, ce qui attend cette société, c'est la dislocation. Voilà. Et euh, donc, euh, cette communauté, une bonne raison pour en parler... Euh, alors que ça paraît pour certains irréaliste, de quoi on parle, c'est utopique, qu'est-ce qu'ils veulent lever des chefs dans la montagne, enfin bref, hop, euh, la communauté, ça n'est ni une exception, ni une anomalie, ni une utopie, c'est avant, parfois pendant, après les civilisations, et c'est fondamentalement la forme d'organisation, la forme de coopération la plus résiliente, dans l'histoire des hommes, et en particulier des hommes en Europe, puisque notre civilisation, notre continent, a vécu de nombreuses formes d'organisation d'États, de, de civilisations, qui se sont cassées la gueule, qui se sont reconstruites, qui se sont cassées la gueule, qui se sont reconstruites. Mais l'arrivée chez nous, les premiers États, les premières sociétés complexes, les premiers empires, étaient des empires moyen-orientaux. Pour ça, tout un tas de théoriciens de la cybernétique désignaient les formes d'organisation très pyramidales, hiérarchiques, avec un chef, euh, à une chef, à une peuple, et etc., etc., comme des formes d'organisation despotiques orientales. Pour eux, ça faisait pas du tout partie de nos traditions, des forts, des traditions locales, de la défense de la. Ça faisait pas partie des traditions de l'Europe. Ces états euh, pyramidaux, euh, tentaculaires, euh, avec un chef euh, à la tête et, euh, et contrôlant absolument tout ce qui se fait. Euh, euh, tout ce qui se passe dans la société. Donc la tradition de l'Europe, c'est une tradition de liberté, c'est une tradition de créativité, c'est une tradition de mobilité, mobilité intellectuelle, capable de penser la nouveauté, capable de s'y adapter, capable d'inventer, capable de créer des techniques nouvelles, capable de briser l'histoire et de briser systématiquement les conditionnements, les obsessions, les obéissances produites par des gens qui ne peuvent pas penser la vie autrement, qu'en bocal, sous contrôle, à la botte. La communauté, donc, c'est la forme vivante, la forme d'organisation dont dépendra votre survie. L'année dernière, euh, j'ai fait un petit topo. Alors, petite question, qui a assisté ou qui a vu ma conférence C'est la conférence que j'ai faite chez Academia Christiana, l'année dernière. Vous pouvez lever la main Ok, petite minorité. Bon, très bien. Bon, je vais vous le faire court. L'année dernière, j'ai, euh, en gros, je me suis attardé sur la question de la, euh, la loi de puissance dans l'histoire. C'est-à-dire la loi de coopération, petit Q, hein, euh, quantité, de, quantité de personnes, multipliée par grand Q, qualité des individus, multipliée par C, coopération. La loi de la puissance dans l'histoire, c'est la loi, qui, euh, euh, c'est la règle, qui permet d'appliquer cette formule un peu simpliste, Quantité d'individus, qualité de ces individus, multipliée par coopération, c'est-à-dire capacité de ces individus de former quelque chose qui fonctionne. Hein Donc je me suis attardé l'année dernière sur l'essor des sociétés complexes, les sociétés avec État, et la façon dont ces sociétés pratiquaient ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire le truc qui va leur permettre de verrouiller, lorsqu'elles commencent à se casser la gueule et euh, de verrouiller non seulement leurs voisins, euh, mais leur population en interne, et d'essayer de tout bloquer pour éviter de se casser la figure, ce qui arrive inévitablement tout de même. Donc, euh, derrière la, les crispations liberticides du, du Frankenstein, de la société multiculturelle actuelle, je parle de Frankenstein, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, j'aime bien cette image, euh, Frankenstein, c'est un, un bonhomme qui est fabriqué dans la légende hein, à partir de morceaux de corps humains différents. Vous vous rappelez de ça Donc, en fait, on prend des bouts, hein, des muscles, des bras, des trucs, des machins, des cheveux, des yeux, des machins. Et dans la légende, Frankenstein est fabriqué à partir de morceaux de cadavres. Euh, pas encore des cadavres, mais de morceaux de, de vivants qui sont assemblés ensemble et qui forment un individu. Vous savez que c'est pas un individu très sympathique, ni bref. C'est ça, Frankenstein. Et notre société, d'une certaine façon, c'est ça aussi. La seule peur de notre société, c'est ce qu'on appelle le rejet de greffe. Bah, C'est-à-dire que vous foutez un bras à Frankenstein ou vous faites greffer quelque chose, il bah, y a un rejet de greffe. Le rejet de greffe, c'est bah, la greffe, elle ne prend pas. Voilà. Et donc, de quoi a peur le Frankenstein moderne De quoi a peur la société dans laquelle nous vivons Du rejet de greffe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous met des immunosuppresseurs. Enfin bon, on ne va pas faire de médecine, mais bon, euh, voilà. Donc l'année dernière, je vous ai parlé des crispations liberticides des Frankenstein sur leur fin, et surtout du principe de coopération par-dessus tout, moteur de la puissance dans l'histoire. Il n'y a pas de puissance individuelle. Je dis ça parce que j'ai vu, euh, dans un certain nombre de milieux identitaires, qui est euh, un public auquel je m'adresse assez régulièrement, j'ai vu euh, monter ici et là quelques aspirations, euh, on va dire, nietzscheo ni ni suprémacistes, on va dire, de gens qui, sont, qui se trouvent très beaux, euh, très forts, et qui vous disent « Toi tout seul, avec tes gros muscles, tu vas faire la guerre, euh, machin, etc. dans ton coin, euh, que nenni ». L'isolement, c'est la faiblesse. La seule force dans l'histoire... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport et puis euh, pas essayer de surveiller ce que... Enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de soi individuellement. Mais dans l'histoire, la loi de la puissance dans l'histoire, c'est la coopération. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est votre capacité à réaliser cette formule dont je parlais l'année dernière, quantité d'individus multipliée par qualité des individus, multipliée par C, coopération, capacité d'organisation de ces individus les uns avec les autres. Bref, c'était une longue introduction pour vous parler d'écologie et de communauté. Alors, avant de vous parler de la définition de ce que peut nous apporter l'écologie pour comprendre l'intérêt de, de la communauté, parce que le but c'est ça, je veux pas en fait, le but c'est, on parle de communauté, on est bien d'accord. Hein, mais je vais vous aborder le sujet par l'angle écologique et par l'angle cybernétique aussi, et vous verrez que c'est deux façons d'éclairer un peu le sujet qui peuvent nous dire des trucs. Hein. Euh, D'abord, l'écologie, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire que si pour vous, l'écologie, c'est les quelques clampins euh, pro-migrants que vous voyez à la télévision euh, ou euh, qui régulent la vitesse à 30 km h et qui plantent des éoliennes partout, ça, c'est pas vraiment de l'écologie. On peut éventuellement qualifier ça d'écologisme, c'est-à-dire transposition idéologico-politique euh, d'une science. Pourquoi pas Bon. Mais c'est une forme d'écologisme. L'écologie, la science, donc, c'est euh, une science qui apparaît à la fin du 19e siècle, euh, au carrefour de plusieurs sciences du vivant, la phytogéographie, euh, la biologie, euh, la pédologie, étude des sols, enfin bref, tout un tas de trucs, de la nécessité de comprendre le vivant dans ses formes d'organisation. En clair, qu'est-ce qui se passe au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez des tas de gugus, des savants, des mecs super brillants, qui montent sur des bateaux, qui vont avec des explorateurs, des colons, des machins, ou des marchands, et qui vont, comme Darwin dans les Galapagos, qui vont se balader sur les îles pour prendre des, des, des échantillons de machins, ramener des insectes, des papillons, des varans, des trucs et des machins. Bon. Et ils ramènent tout ça dans des cages, dans des eaux, dans des trucs, les premiers eaux en Europe, c'est ça, et on ramène tous ces éléments-là, et puis on essaie de les étudier et de comprendre ce qui se passe. Bon, ça, c'est le XVIIe, XVIIIe siècle, et puis... À la fin du 18e, début du e on commence quand même à se dire qu'on n'arrive pas vraiment à tout comprendre à partir du moment où on prélève des individus comme ça dans une faune ou une fleur donnée, et que pour comprendre les particularités, la morphologie particulière, les dispositions, le comportement, le fait qu'ils vivent, survivent, survivent pas à tel ou tel milieu qu'on recrée pour eux, etc., bah, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est quoi C'est la communauté. Effectivement. Là, l'écologie va se constituer comme la science des communautés, précisément, parce qu'elle va. les écologistes vont comprendre que vous ne pouvez pas comprendre un individu, une individualité organique, c'est-à-dire un scarabée, un machin, tout ce que vous voulez. Euh, il prélevait des hommes aussi. Hein, vous, allez, vous ne pouvez pas comprendre la particularité de cet individu, de cet être vivant, en dehors du contexte de relation et d'environnement. On parle de milieu à l'époque. Le terme euh, environnement, c'est un anglicisme tardif. Bref, en écologie, on parle plutôt de milieu. Vous ne pouvez pas comprendre un individu vivant hors du cadre de vie auquel il est adapté, des relations sociales ou des relations de coopération, ou des relations de prédation qu'il a, etc. etc. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi le pan a des plumes comme ça, pourquoi le scarabée machin fait quick quick, pourquoi te, telle tel espèce de piave se reproduit entre 23h et 8h du matin, et pas le jour, comme l'autre espèce qui... Etc., etc. Et si vous ne comprenez pas le cadre en fait, de vie, c'est-à-dire l'ensemble des inputs qui arrivent sur cette espèce-là, sur cet individu-là, dans son espèce... Dans les, au milieu des autres espèces, dans un environnement donné, etc., vous ne pouvez pas comprendre tout un tas de trucs, et vous ne pouvez parfois même pas le garder en vie dans un nouveau. Donc vous voyez pourquoi, à ce moment-là, on commence à se dire, ah, il ouais, faudrait peut-être quand même penser les choses différemment. Et donc l'écologie, au départ, c'est ça, c'est une méthode, méta-odos, hein, donc une méthode qui sert à mieux comprendre le vivant, à mieux à comprendre plus loin, à aller plus profondément, et se dire, ok, mais en fait, euh, l'individu tout seul, l'organisme tout seul, le scarabée tout seul, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, vous pouvez le prendre, le mettre, après il dépérira plus ou moins vite, machin, mais ça ne fonctionne pas. Tous les organismes vivants vivent en communauté, et en plus, les écologistes s'aperçoivent que toutes ces communautés ne sont pas des communautés, euh, je dirais, bloquées à l'intérieur d'une un, classification linéenne particulière j'explique. Quand vous pensez communauté, vous vous dites bah, « ça, c'est la communauté des gens qui pensent que machin-machin, et que truc-muche-truc-muche, truc et qu'on va faire autrement, et qu'on est tous comme ça, et que donc on va se mettre ensemble. » Ça, c'est une communauté euh, constructiviste, d'une certaine façon. C'est une façon de se dire « on se met ensemble parce qu'on est d'accord, parce qu'on croit la même chose, parce qu'on a la même gueule, parce que tout ce que vous voulez. » OK. Dans la nature, une communauté, en écologie, une communauté intègre des règnes Différent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une communauté écologique, vous allez voir pourquoi c'est assez intéressant et créatif, une communauté, c'est un truc dans lequel vous avez des êtres humains, des microbes, des animaux de compagnie, des animaux sauvages, des plantes qui sont cultivées ou pas par l'être humain, d'autres qui sont plus ou moins domestiquées, d'autres qui sont totalement sauvages. Une communauté, un écosystème en écologie, n'est pas simplement composé que des seuls homo sapiens sapiens euh, qui y sont. Vous voulez des exemples On parle de symbiose. Les symbioses, c'est la façon dont les relations à l'intérieur d'une communauté écologique s'organisent entre les espèces. Alors, vous avez des, symbos, des symbioses qui sont euh, mutualistes, mutualistes et mutuel, donc elles sont profitables aux deux parties. En clair, euh, bah, je sais pas, vous allez faire un truc avec une autre espèce, et puis bah, c'est bon pour cette espèce-là, et c'est bon pour vous aussi. Ça lui permet de proliférer, et vous, ça vous permet aussi de proliférer. Bon, excusez-moi, on a d'autres objectifs en tant qu'être humain de que de proliférer, mais vous comprenez ce que je veux dire d'un point de vue techno-scientifique. Euh, voilà. Et donc, d'une certaine façon, les symbioses mutualistes, ce sont des symbioses où des espèces de nature différente coopèrent, je parle d'espèces, hein, coopèrent inconsciemment, la plupart du temps, et cette coopération est favorable aux deux parties. En fait, ensuite, vous avez des symbioses commensalistes, commensaux, le repas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'une espèce se sert, et pour l'autre, c'est relativement neutre. Ah oui, c'est un piaf qui est en train de picorer des trucs sur le dos d'un rhinocéros. Le rhinocéros s'en tape, au pire, éventuellement, si ça, ça devient mutualiste, si ça lui enlève quelques trucs qui le gênent, mais au pire, ça lui sert à rien. Mais par contre, pour l'oiseau, c'est vachement bien. Bon, ça, c'est une symbiose commensaliste. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose déjà, ce que je vous dis, vous, vous transposez un petit peu dans les relations sociales, etc., etc. Et ensuite, vous avez les symbioses parasitaires. Les symbioses parasitaires, bah c'est simple, c'est une symbiose, c'est quelqu'un qui se sert, mais à vous, ça vous fait du mal. Donc, en clair, la symbiose parasitaire, c'est une forme d'organisation qui ne profite qu'à un des deux éléments. L'autre en souffre, voire se détruit, voire en meurt. Voilà pourquoi l'écologie, typiquement, au travers de ce type de classification, alors je ne rentre pas dans le détail de la science organisatrice, de tous les modes, des concepts forgés en matière d'écologie qui sont très nombreux et passionnants, mais typiquement, quand on comprend les sciences du vivant, quand on s'intéresse aux sciences du vivant, et à l'écologie en particulier, on apprend toutes ces choses-là. Et de temps en temps, vous vous dites, tiens, ça résonne un petit peu quand même. Hein Donc, en écologie, la, la communauté n'est pas... Euh, une communauté écologique n'est pas un truc constitué absolument que d'humains, elle est constituée d'autres espèces. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mec qui a écrit un bouquin qui est très intéressant, je ne suis pas au bon endroit, mais bon, bref. Euh, c'est ici, c'est Shipman, je crois, euh, qui a écrit un bouquin sur les loups. Bah, les loups, c'est fondamental, symboliquement, dans notre histoire, c'est quelque chose d'énorme, etc. Mais en même temps, concrètement... Vous pouvez toujours vous mettre un poster de loup, vous identifier au loup, parler des trucs, des machins des loups. Ok, concrètement, les loups, vous n'en croisez pas dans votre vie tous les jours, on est bien d'accord. C'est abstrait, enfin, ok, vous savez que ça fait partie de l'histoire, etc., mais c'est plus dans votre vie au quotidien. Bah, détrompez-vous. Vous avez tous des chiens autour de vous Bon. Eh bien, un chien, c'est un loup que l'être humain a transformé domestiqué. Alors des fois, quand vous voyez un chihuahua, vous vous dites « waouh, on est capable de faire des miracles hein, » ou pas. Donc, mais, quand, non mais, ne perdez jamais ça de vue, parce que dites-vous que si on est capable de le faire avec des chiens, on est capable de le faire avec beaucoup d'autres espèces, y compris la nôtre. Hein. Un jour, nous serons peut-être les chihuahuas de nos propres ancêtres, donc euh, si nous voulons éviter cette, euh, ce destin et ce qu'il implique, il euh, faudra, faudra y réfléchir. Bref, je reviens à mes histoires de loups et de chiens. Nous avons, une forme de, nous avons établi dans l'histoire une forme de coopération symbiotique qu'on pourrait qualifier d'exosymbiotique, exo à l'extérieur, entre les êtres humains et les loups. Pourquoi ben Parce que ça apportait vachement, vachement de trucs à des clans, à des groupes, à des communautés d'êtres humains, que d'avoir des loups, de domestiquer des loups. Ça leur coûtait un peu, un peu de nourriture, etc. etc. Mais c'était du temps de veille de gagner, pendant lequel vous pouviez dormir, le chien montait la garde. Regardez, aujourd'hui... Euh machin peut dormir, Médor monte la garde, il aboie s'il y a un con qui passe dans la rue derrière la haie bravo, fantastique. Donc, euh, à l'époque, c'était déjà très important. C'était aussi du, la capacité d'attaque qui était augmentée, significativement augmentée avec les loups. C'était aussi donc, euh, euh, donc des capacités de défense, des capacités de veille. C'était aussi un flair et une vision particulière qu'avaient les loups, qui n'avaient pas les êtres humains. Et d'une certaine façon, en... En, je dirais, en domestiquant les loups, en établissant une relation exosymbiotique avec le loup, nous avons formé un superorganisme. on peut le voir comme ça, une sorte de superorganisme humain-loup qui est devenu de plus en plus efficace et de plus en plus efficace pour combattre, ou en tout cas pour s'adapter aux contraintes et à la pression de la sélection naturelle. C'est intéressant de le voir comme ça, non Qu'est-ce que vous en pensez Ça, c'est une forme de coopération exosymbiotique. Exo, pourquoi Parce que là, la symbiose s'effectue à l'extérieur de notre corps. Okay On pourrait évoquer une autre forme de coopération, qui est très importante dans la définition qu'on a de la communauté en écologie, c'est les coopérations endosymbiotiques, endo, à l'intérieur. Okay Vous voulez un exemple Vous hébergez tous, là, en ce moment, près de 40 000 milliards d'êtres vivants, sans le savoir, dans votre système digestif. Non mais vous, ce sont des vrais êtres vivants, je vous assure. Ce sont des bactéries, des microbes, des machins, etc. Tous ces trucs-là, tous ces trucs-là sont à l'intérieur de vous, et je peux vous dire que c'est absolument une symbiose mutualiste. Je veux dire, pour eux c'est bon, et pour vous c'est bon aussi. Si on vous prive de votre flore intestinale, vous ne survivez pas 24 heures. C'est pas compliqué. hein. C'est-à-dire cette flore intestinale, ces êtres vivants, ces microbes, euh, qui peuplent votre système euh, digestif, mais pas que, en fait, il y en a partout, forment avec vous une coopération endosymbiotique. C'est une coopération, vous hébergez, en quelque sorte, un hôte, enfin, beaucoup d'autres en l'occurrence, et ces hôtes, euh, en quelque sorte, vous aident à vivre, à transformer des nourritures que d'autres ne peuvent pas transformer, etc., Hein, je crois qu'il y a 3% des Chinois qui sont capables de digérer le lait de vache, alors que près de 95% des Européens peuvent le faire. C'est à, à cause de quoi, à votre avis Voilà. Donc, la coopération en ce n'est pas une vue de l'esprit, un truc genre euh, « Ah, ouais, on s'en fout », mais non, en fait. On s'en fout pas du tout. Pourquoi Parce qu'on est en train de s'apercevoir, si on suit l'actualité scientifique, on est en train de s'apercevoir que euh, on a considérablement négligé l'importance de cette Endosymbiose. Par exemple, depuis 3-4 ans sortent publications scientifiques sur publications scientifiques qui démontrent les liens directs entre l'apparition des maladies d'un de, certain nombre de pathologies euh, psychologiques, de nature extrêmement différente. Alors je ne vous parle pas de Parkinson et, et, et de ce genre de trucs-là. Je vous parle d'instabilité, de dépression, euh, etc., etc. Enfin, des, vraiment des pathologies. Euh, euh, psychologique importante et l'affectation de la flore intestinale. On fait de plus en plus le lien entre, par exemple, la consommation massive de glutamate dans l'alimentation industrielle, qui sont des, des trucs qui, qui flinguent littéralement notre flore intestinale, et tout un tas d'autres produits qui créent des inflammations persistantes dans le système digestif, et qui produisent, euh, on le sait maintenant, des effets lourds de ce qu'on appelle des maladies de civilisation, on a tendance à considérer comme des sortes de trucs, euh, bon, euh, oui, pourquoi il est malade, pourquoi il est dépressif, pourquoi il ne se sent pas bien, pourquoi il a envie de péter un cas, pourquoi il est hystérique, euh, bon, bref, voilà. Et euh, plus on avance, et plus on comprend l'importance euh, de cette endosymbiose. Si vous voulez approf approfondir le sujet, il y a un très bon bouquin, qui a été écrit par euh, Solom, je crois, euh, Solom, S-E-L-O, 2M-E-S, euh, hein, qui s'appelle « Jamais seul ».« Jamais seul », c'est marrant comme titre. Ça pourrait être un peu la définition de la, de la communauté. Jamais seul. Eh bien, c'est ça. Donc, cette communauté, cette endosymbiose, c'est aussi une. elle fait partie de notre communauté. Le cheval, qui a permis aux indo-européens, qui a donné un avantage militaire fondamental aux Européens, qui leur a permis de conquérir de l'Inde au, au tréfonds des États-Unis, ce cheval, la puissance qu'a apporté le cheval dans l'histoire des hommes, et de l'Europe en particulier, euh, c'est quelque chose, c'est une exosymbiose. D'ailleurs, la figure du Minotaure, c'est en quelque sorte, vous voyez à quoi ça ressemble le Minotaur ouais. Donc, bah, la figure du Minotaur, c'est ça. C'est la concrétisation, l'incarnation dans l'histoire symbolique, euh, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est aussi la concrétisation dans l'histoire symbolique de euh, cette exosymbiose, cette symbiose entre l'homme et le cheval, ou l'homme et le taureau, à d'autres moments, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit l'écologie Elle nous dit d'abord, l'écologie, les gars, c'est pas que des gens qui disent, qui pensent la même chose, qui ont la même gueule et qui ont envie de faire des trucs ensemble. Non, non, non, non. L'écologie vous dit, la communauté, attention, c'est un peu plus futé que ça. D'abord, c'est pas que vous, c'est pas que des personnes de sexe masculin ou féminin... Euh, euh, appartenant à l'espèce homo sapiens, c'est tout un environnement, un écosystème, et cet écosystème n'est pas possible sans lieu. Vous ne pouvez pas créer une organisation de type communautaire sans espace. Pourquoi Parce que cet espace, c'est précisément, vous ne transportez pas tout avec vous, tout le temps, si votre colonie de bactéries euh, digestives vous la transportez avec vous. Bon, D'ailleurs, il y a une petite incise, hein. on s'est beaucoup posé la question de savoir à quoi servait l'appendicite. Tu ce truc bizarre qu'il faut enlever de temps en temps, comme les végétations, il paraît que ça ne sert à rien. Comme si on pouvait avoir des trucs sur nous qui servent à rien, quoi. Genre, on t'enlève les végétations ou les dents de sagesse, ça ne sert à rien. Ah ouais Vous êtes sûr de ça? L'appendicite, ça ne sert à rien, tiens donc. Et pourquoi ça ne servira à rien bah, Une des thèses, par exemple, alors c'est une thèse, hein, je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais une des thèses avancées pour l'existence de l'appendice, c'est que c'est un, un réservoir. Deux bactéries, un peu comme vous savez, on conserve des graines dans, les, dans un certain nombre de laboratoires au cas où elles se perdraient pour assurer la biodiversité dans le futur. Vous avez vu ça. Hein, en Norvège, il y a un, on a créé un immense frigo dans la glace dans lequel on stocke toutes les plantes, les graines, etc., du monde entier, toutes les variétés, en quelque sorte, pour être sûr qu'elles ne se perdent jamais. Et même s'il y avait une coupure d'électricité, la température moyenne anticipée dans cette région-là pour les deux siècles à venir fait que ces graines ne se perdront pas. Bref, il se pourrait que l'appendice ça serve à ça. Ça sert à reconstituer, en quelque sorte, votre flore intestinale, la diversité de votre vie, de des endosymbioses à l'intérieur de votre organisme lorsqu'elles ont été détruites. Et vous savez, il y a un truc qui les détruit super bien, c'est les antibiotiques. À chaque fois que vous prenez des antibiotiques, vous flinguez votre flore intestinale. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, ça me soigne sur le moment, etc. Ok. Mais, les antibiotiques, ça flingue votre flore intestinale et... L int la... Bref, bon, je vais arrêter de vous parler de la flore intestinale, c'est pas le sujet. Bon... Donc on a parlé exosymbiose, endosymbiose, etc., jamais seul, à approfondir pour ceux que ça intéresse. On découvre donc progressivement que la communauté, c'est quelque chose comme un organisme vivant. Un certain nombre d'écologistes scientifiques étaient un peu emmerdés avec cette notion d'organicisme. C'est-à-dire l'idée de, de, de considérer qu'un qu collectif d'êtres vivants puisse être lui-même considéré comme un être vivant, ça perturbe pas mal de monde. C'est ce qu'on appelle l'organicisme, hein. historiquement, l'organicisme, c'est ça. C'est dire, euh, en fait, euh, tu crois que tu appartiens, euh, tu crois que tu es un individu, mais en fait, euh, tu appartiens à un organisme vivant, et cet organisme vivant est plus que la somme de ses parties. Plus et autre que la somme de ses parties. Donc, cette communauté qui, euh, qui est un quasi-organisme vivant, je dis quasi parce que c'est pour mettre à l'aise tout le monde, hein. cette communauté qui est un quasi-organisme vivant, elle euh, a une, plusieurs particularités. D'abord, elle a des limites. Vous avez toujours ent vous avez entendu ça, le gras, c'est la vie Qu'est-ce qui a entendu cette ouais, ouais, voilà, le gras. Eh ben c'est vrai. Et vous avez double couche lipidique autour de, autour de chaque cellule. Ben, donc, c'est vrai, le gras, c'est la vie. C'est-à-dire que tout organisme vivant, toute cellule, toute, est automatiquement dotée de limites et donc de formes. C'est pas compliqué à comprendre. Alors attention, ne vous représentez pas ces limites comme des trucs qui servent genre à nous protéger seulement. Oui, oui, ça sert à ça. Les limites d'un organisme vivant, d'une communauté, ça sert effectivement aussi à filtrer ce qui rentre, ce qui sort, etc. etc. Mais euh, cette limite, elle sert à bien d'autres choses. Ça, c'est intéressant aussi, c'est créatif. Réfléchissez-y. Elle sert euh, d'abord à recueillir des informations. Ben oui, parce qu'elle est connectée, la limite de la cellule, c'est ce qui lui permet d'interagir avec les autres cellules. Hein et la limite d'une collectivité, d'une communauté ou d'un écosystème, on va voir quelles sont les formes d'organisation, c'est ce qui leur permet de communiquer avec d'autres organisations, d'autres écosystèmes, d'autres espèces, et de recueillir des informations. Donc ces informations, ça peut être des innovations. On a repéré un truc chez les Chinois qui permet de faire de la poudre et de faire des canons. Euh, « Tiens, on a récupéré tel truc ». Et quand on est souple, mobile, vif, créatif, et pas bunkerisé, borné et rétréci dans sa tête, quand on est souple et mobile, on se sert de la frontière. Pourquoi Pour aller prendre ce qu'il nous faut pour être plus fort. Et la limite, c'est une zone de contact. C'est pas simplement une zone d'exclusion. C'est une zone de contact qui sert à récupérer de l'information, qui sert à récupérer de l'innovation. La limite, c'est aussi euh, un truc qui nous permet de récupérer des spécimens. Là, on est sur le plan biologique, c'est-à-dire d'intégrer des espèces, des variétés qui peuvent nous être utiles à un titre ou à un autre. Là, on parle de spécimens vivants. Je vous vois venir, je ne parle pas de ces spécimens-là, mais euh, la limite d'un organisme vivant, c'est ce qui va permettre d'aller prélever aussi, euh, de, de, je dirais, de, de récupérer des informations et bien évidemment des ressources. Pour vous prendre une analogie, vous voyez tous un fleuve. Bon, bah, quand vous êtes au milieu du fleuve, vous êtes sur la partie où l'eau coule le plus vite, où il y a plein de flottes, et bref, euh, il n'y a que ça, quoi. Donc, vous pouvez nager ou être en barque, vous êtes au milieu du fleuve, c'est simple. Là, c'est comme si vous étiez au milieu de la cellule. Quand vous êtes sur les bords du fleuve, là, vous commencez à voir que l'eau circule beaucoup moins vite. D'abord, ça tombe bien, il y a des nénuphars, il y a des machins, enfin, des nénuphars dans un fleuve, pas trop, mais bref, enfin, il y a des... Il y a, il y a des espèces végétales, l'eau circule moins vite. Et plus vous vous approchez des berges du fleuve, plus la nature, c'est-à-dire la composition de ce fleuve, et c'est pourtant toujours le fleuve, change. C'est la zone de contact avec l'extérieur. Le fleuve, lui aussi, a une zone de contact avec la terre. Mais cette zone de contact, ce n'est pas une zone rigide. Vous avez un moment où euh, l'eau est stagnante, puis vous avez un moment où il y a un peu de berge un peu d'eau, c'est de la gadoue, puis il y a un moment où c'est de la plante de la berge de la gadoue, puis y a un moment où c'est quasiment la berge. À quel moment vous n'êtes plus dans le fleuve Alors on dira, ben, on n'est plus dans le fleuve dès qu'il n'y a plus d'eau. Ok, mais des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Sauf si les berges sont bien aménagées, évidemment, là c'est carré, mais dans la vraie vie, dans les fleuves sauvages, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ça vous dit Ça vous dit que ces zones de contact, ces limites, comme les enveloppes d'une cellule, cette double couche lipidique dont je vous parlais, vous savez, le gras c'est la vie, eh ben, ces zones de contact sont vachement importantes. Elles sont importantes non pas parce que tout se passe pas à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur, mais elles sont importantes parce que c'est ce qui permet de rester en veille, en adaptation, en curiosité, en innovation, et d'être capable de s'adapter au monde dans lequel on vit. Et une communauté devrait, un projet communautaire, quel qu'il soit, devrait toujours s'inspirer de cette règle-là. Qu'est-ce qui fait une communauté une communauté, ce n'est pas simplement des limites, des limites qui lui donnent une forme. C'est aussi, fondamentalement, alors je n'ai pas insisté sur l'aspect défensif de la limite, hein, parce que c'est le plus évident. Hein, bon, euh, Oui, ça sert à se défendre, évidemment. Bon, ok. Donc, bon, c'est pas à moi de vous le dire, vous le savez tous. Hein, bon, bref. Euh, une communauté, c'est une affectation prioritaire d'énergie. Ça aussi, ça va vous causer dans le poste, normalement. Une communauté, c'est une affectation prioritaire d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la particularité d'un organisme vivant comme d'une communauté, c'est que les relations économiques, enfin le tissu des, des échanges énergétiques, sont plus denses à l'intérieur qu'avec l'extérieur. Si vous y réfléchissez bien, ça paraît logique. Bah, je veux dire, si vous avez plus de relations, euh, des, des relations plus denses avec l'extérieur de la cellule qu'avec l'intérieur, il n'y a plus de cellules, en fait. Ça n'existe juste, juste pas, pas... C'est plus une cellule. Bon bah une communauté c'est pareil. C'est une affectation prioritaire d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur, les relations à l'intérieur sont plus denses, plus fréquentes, plus importantes, plus vitales qu'avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Ça veut dire qu'elles sont plus importantes là et qu'elles se densifient à proportion ici. Cette densification de l'affectation de l'énergie, c'est ce qu'on retrouve chez tous les organismes vivants, donc euh, priorisation de l'affectation énergétique. Cette densification a beaucoup d'implications. Typiquement, par exemple, une communauté, c'est aussi une conduction de stress. Ah, vous allez dire, wow, de quoi il parle ben, Conduction de stress, c'est quoi Quand vous allez, il va se passer quelque chose dans votre écosystème, genre il va faire très chaud, il va faire très froid, il y a une guerre, il y a une pandémie, il y a je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez... Les membres d'une communauté, parce qu'ils ont des relations d'énergie, d'affectation d'énergie prioritaire à l'intérieur, vont conduire beaucoup plus efficacement des stress communs. Ils vont partager des stress. Des stress qui sont quoi ben, C'est la peur. Et la peur, elle est fondatrice dans l'histoire. Elle est constitutive même de l'histoire. La peur, c'est ce qui engage des populations, des populations dans un écosystème où des populations dans des sociétés humaines, dans un mouvement cyclonique de coopération, dans, où les, les liens se resserrent encore davantage, où alors adv advient ce qu'on appelle euh, une forme d'allélopathie. L'allélopathie, c'est le partage de la souffrance. En clair, vous ressentez plus, vous, êtes, vous éprouvez plus d'empathie à l'égard de la souffrance de quelqu'un de, quelqu de, de votre communauté que de quelqu'un qui ne l'est pas. Raison pour laquelle les États se sont toujours occupés, se sont toujours acharnés pour briser les communautés dont elles sont issues, parce que c'est nous qui avons créé ces institutions, ce sont nos aïeux qui ont créé ces, cet État, etc. Et bien, pour, Les États, pour survivre et pour briser les communautés qui se reforment perpétuellement à l'intérieur, doivent en permanence essayer de dévier les réflexes allélopathiques, c'est-à-dire le partage de souffrance, pour tenter de vous faire éprouver de la souffrance pour des gens qui se trouvent à l'extérieur de votre communauté. Et donc, ce partage de souffrance, c'est le résultat direct de l'affectation prioritaire d'énergie, etc., etc. Alors, évidemment, dans les sociétés humaines, une affectation prioritaire d'énergie, c'est un modèle économique. Vous allez me dire, ah, gros mot, modèle économique, etc. L'économie, machin, c'est mal, etc. Non, un modèle économique, c'est le truc que vous faites quand vous allez escalader une montagne. Genre, je risque d'avoir soif, donc je prends une gourde avec de l'eau dedans. Ça, c'est un modèle économique. Ça veut dire se doter des moyens d'affronter un objectif. Quel que soit le projet communautaire, quel qu'il soit, qu'il soit au niveau euh, cellulaire, au niveau organique, euh, au niveau social, parce que moi j'aime bien assurer, la, montrer la continuité qu'il y a entre le, le cellulaire, l'organique et le social, c'est un peu mon dada. Eh hein. bien, si vous regardez bien, une communauté, c'est un modèle économique. Pas un seul, c'est une somme de modèles économiques. Il n'y a pas de communauté sans modèle économique. En clair, un modèle économique qui, évidemment, priorise les flux à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle, une communauté n'est pas un truc fermé non plus. Un champ de tournesol, bah, sans le soleil, c'est... Voilà. Donc tous les êtres vivants, en fait, ont une, éco une économie interne qui les fait vivre, et en même temps prélève des ressources à l'extérieur, on ne va pas rentrer dans, la, dans le détail, mais bref, euh, euh, c'est la loi de l'entropie, donc on prélève le, le, le système, le, la biosphère est un système ouvert, qui prélève de l'énergie dans l'espace, grâce au soleil, qui la transforme en, en plantes, par la photosynthèse, etc., qui produisent de la viande, des poissons, des planctons, des machins, tout un tas de trucs que nous mangeons, que nous consommons, qui sont indispensables à la réalisation de médicaments, d'outils, de tout ce qu'on veut, bref. Pourquoi je vous dis ça Vous allez me dire, il part loin là à chaque fois où il veut nous emmener. Ben, c'est simple, en fait. Laissez-vous aller deux minutes, 30 secondes. La communauté, ça n'est pas un échafaudage. La communauté, ça n'est pas une construction, un montage, un truc avec des vis et des clous, où on se dit, tiens, on va faire comme ça, crac, crac, crac. Ce n'est pas simplement ça. Une communauté, c'est une somme, une foultitude. De, de, de, de relations, une, une foultitude de règles, de lois, d'économies, de relations sociales, de stress, qui parcourent un groupe et qui créent durablement dans l'histoire, autour d'un lieu, lieu, des formes de vie qui durent, qui subsistent, qui sont résilientes et qui permettent d'affronter des traumatismes lourds, des effondrements lourds qui sont ceux que nous anticipons tous, pour, euh, enfin, que nous sommes nombreux à anticiper, euh, pour la société dans laquelle nous vivons à l'avenir. Le récit. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, une communauté, ce n'est pas un échafaudage, c'est euh, quelque chose de vivant. Hein, c'est souple, c'est vivant, ça prélève des informations, ça communique à l'extérieur, ça récupère des infos, ça récupère des innovations, ça cherche, ça trouve, et ça privilégie toujours l'intérieur à l'extérieur. Ça a un territoire... Ça a des limites, on l'a vu, le gras c'est la vie. Une communauté, c'est aussi un récit. Alors, ce récit, c'est la partie la plus évidente, je dirais la plus conformiste, en quelque sorte, pour les sociétés, pour les sociétés humaines. En tout cas, le récit, c'est la capacité de se raconter soi-même. C'est-à-dire la possibilité de se dire soi-même, de dire, de dire ce que l'on est soi-même, sans dépendre de quelqu'un qui le raconte à votre place. Et donc, évidemment, lorsque vous êtes raconté par d'autres, les médias, Patrick Drahi, machin, enfin Patrick Drahi qui est le patron de euh, Libération, euh, BFM TV, euh, enfin, tout, tout un tas de trucs, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, on pourrait faire une longue liste, mais il n'y a pas que lui. Hein, il y a, putain, avec 8 milliardaires, vous avez 95% de l'audimat la, euh, écrit et euh, audiovisuel français. Bon, bref. Euh, donc, ces gens-là, euh, ces, ces personnalités-là, euh, vous volent, non pas, ne vous imposent pas seulement un récit, elles vous volent surtout votre possibilité d'en émettre un. C'est pour ça que c'est important ce qu'a dit Yann Valry hier, quand il vous disait « Créer nos propres médias ». C'est presque secondaire ce que vous allez dire à l'intérieur de votre média à vous, ou de celui que vous allez écouter, ou auquel vous allez participer. Le plus important, c'est de parler vous-même de vous. Le plus important, c'est d'être un émetteur et pas un récepteur. Le plus important, c'est de se raconter soi-même. Et typiquement... C'est ce qu'on appelle les conductions de stress, c'est typiquement aussi ce qui permet la conduction de stress. Pourquoi Parce que les médias sont précisément des dispositifs qui, non seulement provoquent des stress artificiels, la vieille logique des États, faire peur, donc crisper les gens, etc., etc. mais aussi qui provoquent des, ce qu'on appelle des stress transversaux. Qu'est-ce que c'est un stress transversal ben, C'est un truc que vous faites quand vous vous apercevez, par exemple, que vous avez une grosse partie de la population qui est en train de se soulever, qui est en train de choper la mouche, de prendre colère, et vous vous dites « Ah, euh, ouais donc le passe sanitaire, ils n'aiment pas trop, on va leur parler d'un petit peu autre chose, genre des sujets qui fâchent. Bah, on va leur parler des Afghans, euh, on va leur parler d'immigration, et là on est sûr, les gens de gauche vont dire « Ah, les Afghans, il faut les accueillir, les gens de droite putain, les Afghans qui restent chez eux, bref. » Et à nouveau, cette conduction de stress qui s'est opérée dans la population sur des bases instinctives, notre liberté, notre dignité, etc., l'âme se fragmente, se casse. Pourquoi Parce que vous allumez en fait des stress transversaux qui brisent la conduction de stress de population parce que ces gens se, vont se positionner ou se réaffecter dans leurs allégeances, dans leurs engagements, sur la base de l'idéologie ou sur la base de préjugés idéologiques. Or, ces préjugés idéologiques sont piégés. Bon, ce n'est pas moi qui vous ai parlé de remigration ou qui ai parlé de remigration pendant 5 ans qui vais vous dire que, euh, pas, que ce ne sont pas des sujets importants. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez garder le pouvoir et que vous faites du contrôle social, vous vous assurez toujours la maîtrise des stress et donc la maîtrise du narratif. Maîtriser le narratif, maîtriser les médias, c'est permettre de bloquer les stress, d'éviter la propagation de stress et d'ondes de stress, et simultanément d'en imposer d'autres ou créer, de créer des stress transversaux. Typiquement, euh, mariage pour machin, euh, truc-muche, euh, adoption, des, adoption des enfants, etc. Plus vous créez des stress croisés, plus vous empêchez la population de se souder de façon uniforme et de créer ce, que je, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de cyclone coopératif, une coopération sous stress maximal, comme le disait Einar Mollmann. Donc un phénomène en fait, qui va engager les populations dans un mécanisme de stress, de colère, de peur-panique, qui va produire tout un tas d'effets, et ces effets sont absolument dramatiques et délétères pour les États. Les États ont besoin de contrôler les coopérations sous stress maximal. Ils se servent pour ça de la guerre, ils se servent de, des épidémies, ils se servent de tout ce que vous voulez. Ils doivent fabriquer en permanence des stress pour unifier des populations qui ne partagent plus de vivre ensemble, ou du moins qui ne vivent pas vraiment ensemble, ou qui cherchent à vivre de moins en moins ensemble, bref, qui en ont marre d'être ensemble. Mais pour continuer à tenir tous ces gens-là ensemble, il va falloir quand même leur raconter un truc qui les fasse éprouver la même peur. Et donc, les États ont depuis très longtemps compris comment fonctionner instinctivement, il n'y a pas eu de théoricien là-dessus, enfin, pas jusqu'à il y a peu, euh, ils ont très bien compris que dans les communautés vivantes, la conduction de stress était fondamentale, elle était même fondatrice. Et si demain, dans la société dans laquelle nous vivons, les communautés qui se sont constituées tant bien que mal sont prises par des arcs de stress, par des coopérations sous stress maximal, l'État s'effondrera. Sauf si c'est. Si Évidemment, dans la mesure où ces coopérations sous stress maximal les séparent ou les désassemblent ou les séparent de l'État plutôt qu'elles ne les rassemblent en quelque sorte dans des mouvements euh, homogènes. Je vais être plus clair. Dans l'histoire, on peut se poser beaucoup de questions, on peut se dire, tiens, comment naissent les sociétés La poule et l'œuf, trois mecs qui se mettent ensemble, puis cinq, puis douze, puis quinze, puis ils construisent une tente, puis cinq tentes, puis ils s'installent, puis bon, voilà. Vous imaginez les choses comme ça. Puis Il y a d'autres qui vous disent, non, c'est l'origine, au départ, ils étaient tous du même groupe, et puis patin fin, c'est en fait l'extension de la cellule familiale. Bon, Il y a beaucoup de, de débats là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis je le ferai en plus, comme vous avez vu, compris le ton de ma conférence, ça serait plutôt pas très sérieux de le faire comme ça. Mais euh, on a trop souvent négligé le facteur stress dans la création des organismes sociaux. Le facteur stress, c'est celui qui est producteur d'institutions. C'est celui qui est producteur d'histoire. C'est celui qui permet d'organiser des coopérations sous stress maximal, c'est-à-dire des, des, des phénomènes de rassemblement forcé, c'est du forçage coopératif, que vous ne retrouvez à l'état naturel que dans les communautés. Les communautés éprouvent tout cela, font du, de la conduction de stress, mais le font à l'état naturel. Elles n'ont pas besoin, de, pas besoin de, de, de, de, de guerre, de trucs, de machin. C'est une communauté, c'est par définition une conduction de stress. Toutes les sociétés qui ne sont plus des communautés, qui ne sont plus tout à fait des communautés, ont besoin pour continuer à fonctionner avec plus de monde et réaliser la fameuse petite opération que je vous indiquais tout à l'heure, petit Q, qualité des individus, multiplié par grand Q, quantité des individus, multiplié par C, coopération, la recette de la puissance dans l'histoire, donc toutes ces sociétés ont besoin, pour rassembler toujours plus de personnes, et à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes et de plus en plus de territoires, d'essayer de maintenir, en quelque sorte, l'unité de sociétés de plus en plus hétérogènes, de plus en plus mal foutues, Frankenstein, dont je vous parlais tout à l'heure, et pour ça, elles utilisent la, la conduction de stress, les coopérations sous stress maximal dans notre société, dans une société qui a atteint ce degré, de, je dirais, d'expansion, d'hétérogénéité intérieure, de crispation aussi, et de dissemblance, hein, parce qu'il y a des tas de parties de territoire qui ne vivent plus de la même façon, qui ne croient plus à la même chose, qui ne vivent même plus sous le même code juridique, enfin bref, c'est le bordel total, eh bien, une coopé des coopérations sous stress maximal, c'est-à-dire des logiques de coopération, des logiques cycloniques d'engagement de stress, à l'intérieur de ces communautés, provoqueront inévitablement, l'effondrement de l'État. Et c'est ce qui nous attend dans les années qui viennent. Bref, pourquoi je vous parlais de ça, je ne sais plus. Alors, si je voulais vous parler aussi des... Pour terminer, et puis après on va passer aux questions-réponses, si vous voulez. Euh, je voulais vous parler des oplites. C'est une bonne façon, un bon exemple pour illustrer la façon... Oui, ça fait un peu mytho, vous savez, les casques de Sparte, etc. Je sais que vous allez bien aimé, donc je vous en parle. En fait, je m'en fous un peu, parce que Sparte, ce n'est pas vraiment mon modèle. Je vous expliquerai un jour pourquoi ce n'est pas un bon modèle, mais c'est un autre sujet. Les hoplites c'est vachement intéressant, et c'est très intéressant surtout pour comprendre un truc. Euh, c'est très intéressant pour comprendre la technique du forçage coopératif. Ça aussi, ça devra vous faire réfléchir. Sparte, c'est déjà plus tout à fait une communauté. C'est déjà une cité-État. C'est déjà une forme d'organisation qui dépasse la communauté. C'est encore quelque chose de très organique, hein, Sparte, hein, dans, sa, dans, sa, dans son fonctionnement. Euh, euh, les Athéniens, pareil. Ce sont, c est, c est plus, on est déjà dans une société. Athènes, c'est une société, c'est plus tout à fait une communauté. Ça se transforme progressivement. Et déjà, à l'époque, on va éprouver le besoin de répondre, en quelque sorte, à, au délitement, à l'individualisme que provoque inévitablement l'hétérogénéité du corps social. Vous me suivez quand je dis ça, hein euh, l'hétérogénéité du corps social En clair, bah, plus vous mettez de gens ensemble, plus ils sont différents, plus il y a des chances qu'il y a des mecs qui disent sur le champ de bataille, oh, « eh ben, Tiens, moi je rentre chez moi, rien à foutre, ou euh, j'irai pas me battre pour truc mûche, ou machin, euh, c'est un salaud, j'ai pas voté pour lui, ou c'est pas mon chef, ou ce général est un incompétent, moi j'aurais fait autrement, je me barre, etc. etc. » Ok, vous voyez, c'est la nature humaine. Bon. Et donc très tôt, les gens qui formaient des sociétés, qui essayaient d'agréger des gens de plus en plus nombreux autour de projets, autour d'organisations, autour d'économies, de modèles économiques, etc. Il y avait un vrai modèle économique de la cité-État athénienne, hein, des, cités, euh, des, des cités athéniennes, des cités euh, hélènes. Euh, donc pour en revenir à mon truc, donc, euh, ils, ils, ils se sont posés des questions, comment on fait le forçage coopératif parce que, typiquement, l'exemple du soldat qui se tire sur le champ de bataille, c'est un bon exemple. Bien, vous savez ce qui se passe quand vous êtes confronté à un rapport de force violent dans la rue, par exemple. donc Vous avez un stress qui se qui dans le corps. Ce stress provoque plusieurs trucs, des tas de trucs chimiques vach... vachement intéressants, pro... production de noradrénaline, euh, tout un tas de trucs qui font que, pour vous, faire les... pour vous faire les choses en simple, en clair, vous avez une augmentation de la, de la veille, capacité de veille augmentée. C'est ce que le stress provoque sur vous, hein, augmentation de la veille. Quelqu'un vient vous chercher dans la rue, début de bagarre, ou bref, on n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qui se passe Le stress provoque inévitablement augmentation des capacités de veille, insensibilisation et tonicité musculaire. Je ne vous explique pas comment, je ne vous parle pas de noradrénaline, de trucs, de machin. Voilà ce qui se passe. Un individu sous stress, c'est un individu qui a une augmentation de tonicité musculaire, une insensibilisation à la douleur relative, insensibilisation compte quand même, et simultanément des capacités de veille augmentées. Attention, les capacités de veille, c'est l'effet tunnel. Hein. Ça ne veut pas dire que vous voyez euh, mieux, mais que du coup, vous devenez beaucoup plus attentif. Ça, c'est ce qui se passe dans un organisme. Orga dans un organisme, précisément, c'est-à-dire non pas dans une cellule ou dans un corps social, c'est ce qui se passe dans un organisme soumis à un stress violent. Et ben, pour les collectivités, figurez-vous que c'est un peu pareil. Quand une collectivité est soumise à une collectivité qui se pense comme telle, ou à l'intérieur duquel vous avez une conduction de stress. Quand elle est confrontée à un stress violent dans l'histoire, une guerre, une invasion, une épidémie, machin, truc, elle se sent menacée. Vous connaissez ces, ces, ces, les formes cycloniques des reines qui se mettent à tourner, comme ça Vous avez vu ça, au Pôle Nord Donc vous avez les, Quand les reines se sentent menacées, ils s'organisent, en fait, ils forment une roue, et ils tournent comme ça autour d'un point, un point que Guénon appelait peut-être le maître du monde, je ne sais pas, enfin un point, le, le souverain caché ou le principe d'organisation, ou autre chose qui sait et autour de ce point invisible, se mettent à tourner les rennes ils mettent tous leurs fans au milieu les plus jeunes éléments et en fait ils empêchent des éléments de l'extérieur de pouvoir s'en prendre à l'un d'entre eux individuellement c'est beau cette image Donc vous voyez toutes les dans la glace en fait vous voyez en fait ça fait comme un cyclone même principe hein, comme une tornade euh, et vous voyez tous ces fans tous ces, ces rennes tourner en boucle en fait sur eux autour d'un point invisible et se mettent à tourner, et tournent, et tournent, et tourne, jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Et donc ce stress-là, qu'est-ce qu'il fait Il produit inévitablement la perte de l'individualité. C'est-à-dire, ce que fait un organisme collectif social, pré, sous la pression du stress, c'est qu'il limite, il, il fait perdre à chacun, à chacun de ses membres, son sentiment d'individualité pour le rattacher à une individualité collective. Ça c'est très important. Et donc, cette individualité collective, ces reines qui se mettent à tourner pour empêcher qu'on puisse les, les choper, ça existe dans toutes les espèces. Hein. Les abeilles font pareil. Vous avez des ruches en fait, qui se forment, elles retournent tout leur abdomen au même moment, dans la, euh, euh, en tête de ruche, et retournant leur abdomen au même moment, en fait, elles donnent l'illusion à un animal de grosse taille, en fait, qu'il est confronté lui-même à un organisme de grosse taille. Je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là, bon bref, passons. Donc, qu'est-ce qui se passe Un organisme collectif une, co une, co une communauté, lorsqu'elle est confrontée à un stress extérieur, va éprouver tout un tas de phénomènes qui sont vachement intéressants à observer. Et l'un de ces phénomènes, c'est de, en quelque sorte, de brimer, de limiter la prise de décision individuelle de ses parties. Il ne s'agit pas de le faire pour les faire obéir, un machin, un truc mûche, tous ces avoir à ma botte, ce n'est pas du tout l'idée. Il y a un stress, donc on se soude. Et là, à ce moment-là, vous comprenez pourquoi on parle d'organicisme social parce qu'effectivement, à ce moment-là, le corps social se contracte et il se passe tout un tas de trucs vachement intéressants. Qu'est-ce qui se passe, notamment Il se passe, ce, que je, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse allélopathie, partage de souffrance. Les symptômes, de, les, les phénomènes de coopération à l'intérieur sont considérablement augmentés en temps de guerre, c'est bien connu. Dans un organisme individuel, je reviens à mon individu qui va se bagarrer dans la rue tout à l'heure, hop, je reviens sur lui, on sait aussi, on a fait des études là-dessus pour mesurer en fait, le stress, les fonctions qui étaient en quelque sorte changées dans l'organisme. Par exemple, on a étudié chez les primates, vous savez, les bagarres entre les primates pour je sais pas, la domination dans le groupe, la domination sociale dans le groupe, etc. Puis on a mesuré tout un tas de trucs. On s'est aperçu, par exemple, aussi que toutes les fonctions de reproduction étaient considérablement euh, abaissées dans les phases de stress. En clair, euh, vous ne pensez pas à la bagatelle quand euh, vous êtes en phase de stress, vous pensez à défendre, vous pensez à la survie de l'organisme tout entier. Et donc, la, sa capacité de reproduction, c'est un truc qu'on verra plus tard. Mais, typiquement, un organisme confronté à un stress voit un effondrement de ses capacités de reproduction. Il se passe tout un tas de trucs très intéressants, et vous les retrouvez tout à fait au niveau social. C'est-à-dire, vous avez des, dans les phases de stress des effondrements démographiques, qui sont suivis à la fin des facs de stress, à la fin des guerres, des fameux boomers, c'est-à-dire des remontées démographiques. Effectivement, là, à ce moment-là, les fonctions de reproduction redeviennent prioritaires, puisque le stress pour la survie du groupe, le stress, pour la, pour le st le stress vital pour le groupe, a été temporairement euh, euh, mis à distance. Donc, je termine pour mes, par mes oplites, parce que quand même, vous m'attendez depuis tout à l'heure euh, avec mes oplites. Alors, Qu'est-ce qui se passe donc Vous avez donc cette affectation prioritaire, coopération, etc. etc. Mais ça, vous l'avez dans les communautés. Et dans les sociétés, je vous ai expliqué tout à l'heure que ce n'était pas aussi simple. Dans les communautés, ce que je vous ai expliqué existe. Un individu, c'est un organisme. Une communauté, une vraie communauté, c'est quasiment un organisme social. Donc ça fonctionne, tous ces trucs-là dont je vous ai parlé, le stress, la conduction de stress, etc. etc. Mais dans les sociétés, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi parce qu'il est très difficile de créer en fait, des conductions de stress suffisantes dans des sociétés hétérogènes, et de plus en plus nombreuses, avec de plus en plus d'individus, de conditions sociales de plus en plus variées. Alors, parenthèse, pourquoi c'est plus compliqué C'est simple, parce que toutes les sociétés sont des sociétés dites complexes. Complexe, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait pas tous la même chose. Ça veut dire en clair, tout le monde n'est pas, euh, pas bûcheron, éducateur de ses enfants, cultivateur, euh, réparateur de trucs, de machin. Et, en fait, il y a un partage des tâches. Et ce qui caractérise la société complexe, c'est le partage des tâches. Et donc, le partage des tâches, c'est la délégation de compétences. Et la délégation de compétences, qu'est-ce que c'est C'est la dépendance. Ça veut dire, si machin ne vous livre pas votre pain, ben vous n'avez plus le pain, et donc euh, vous n'avez plus de pain. Je prends cet exemple-là, ce n'est pas forcément le plus... Bon. Vous comprenez ce que je veux dire Toute société complexe, toute, toute, toute société qui s'accroît en nombre, implique automatiquement le partage la, la, la spécialisation des tâches et donc la dépendance de, des parties les unes avec les autres, etc., etc. Mais aussi les différences de conditions, des différences de vie, des différences de. etc. Une hétérogénéité qui se renforce à l'intérieur. Plus cette hétérogénéité se renforce, plus la société, confrontée à des stress vitaux, la guerre, et je vais terminer avec ça, donc, a besoin de reproduire artificiellement les conditions du stress communautaire. Parce que le stress communautaire, c'est la matrice de tout. C'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui produit l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe et On essaie de faire un peu la même chose. Et du coup, les hoplites, c'est vachement intéressant. Je terminerai par là. Les hoplites portaient leur bouclier à gauche, donc leur arme de jet ou leur épée à droite, et euh, leur bouclier ne protégeait qu'à peu près un tiers ou la moitié de leur corps, sur la gauche. Donc, découvert ici. Mais en même temps, parce qu'on faisait marcher les hoplites en ligne, on, euh, celui, votre bouclier protégeait le flanc droit de la personne qui se trouvait à côté de vous. Vous voyez hein, Donc les boucliers se chevauchent comme ça. Et donc les hoplites, les, les c'était des, des, des types qui avaient des casques qui limitaient leur champ de vision. Rappelez-vous l'effet tunnel du stress individuel. Hein, limitaient leur champ de vision. Pff, qui marchaient au son d'un tambour. Synchronisation, synchronisation dans le rythme, synchronisation dans les pas, limitation du champ de vision, coopération forcée, tu protèges celui qui est à ta gauche et tu es protégé en partie par celui qui est à ta droite. Lignes qui se succèdent les unes derrière les autres, pour vous tirer du champ de bataille, c'est mal barré. Hein et alors que ce que faisaient les grecs, ils étaient très malins en plus, c'est qu'ils s'arrangeaient pour que sur une même ligne, les uns à côté des autres, on mette des personnes de la même famille. Non seulement vous ne protégez pas simplement un autre soldat grec, mais vous protégez votre père, votre neveu, votre cousin, etc. etc. Et donc vous renforcez considérablement l'utilisation de la communauté naturelle, hein. vous renforcez les phénomènes d'allélopathie, les phénomènes d'empathie, les phénomènes de protection, et donc le bloc total. Hein. Et donc ce, ce, cette technique de guerre a servi de modèle. à la société grecque et de modèle à l'Occident même d'une façon générale pendant très longtemps, à l'Europe pendant très longtemps. Elle nous dit quoi Elle nous dit que les sociétés, à certains moments, cherchent à reproduire artificiellement des formes de coopération sous stress maximal, des formes de, de, de, de coopération qui n'existent à l'état naturel permanent et perpétuellement renouvelable que dans les communautés vivantes. Elle cherche à le faire par des techniques de forçage coopératif, typiquement les, les fameuses phalanges grecques, sont des techniques de forçage coopératif qui limitaient la possibilité pour les uns et pour les autres de quitter le champ de bataille, de prendre des décisions individuelles, de se dire « ce général me fait chier euh, » ou « je marche pas, le rythme n'est pas bon, je préférerais marcher plus vite » ou « enfin bref, euh, vous savez, les... voilà ». Et ça, ce pas possible. Ce pas possible. Pourquoi À cause des techniques de forçage coopératif et où les États ont-ils été chercher ces techniques Dans la nature, dans la vie et dans les communautés naturelles. Voilà. Je vais donc euh, terminer euh, par euh, une petite euh, considération, peut-être, qui va vous paraître un peu énigmatique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce centre invisible autour duquel les rênes se mettaient à tourner. C'est le cœur du cyclone. Vous avez déjà vu les formes, des, des, les, les, la vision des cyclones C'est le moyeu de la roue. Hum C'est euh, tout ce qui est au cœur, invisible. Et qui organise, qui crée le principe d'entraînement, le principe de force, le mouvement de la vie, ce mouvement que j'ai appelé, que appelle « coopération sous stress maximal », celui qui produit l'histoire, celui qui produit l'énergie, celui qui produit des institutions. Je vous parlerai un jour de l'État, de la création de l'État, de ce point de vue-là. Ce principe-là est toujours là. Vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais ce principe-là est perpétuellement ici. Robert Ardray, qui est un auteur que j'aime beaucoup, écrivait « Que nous soyons ou non assez lucides pour le voir, il est là, sur l'autre rive du fleuve. Il attend, comme il a toujours attendu. Il porte un curieux couvre-chef et aux côtés une très vieille épée. Une très vieille épée. Si nous n'agissons pas à temps, lui le fera. » Lui, c'est ce moyeu de la roue, c'est ce cœur invisible du mouvement, c'est le principe d'énergie, le principe de vie, le principe d'organisation que vous trouvez au cœur de toutes les doctrines politiques, au cœur de votre foi certainement aussi, mais en écologie aussi, dans des choses extrêmement concrètes, qui j'espère vous ont un petit peu intéressé. C'était en tout cas une introduction au sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup Laurent pour cet exposé. Il est temps de prendre une ou deux questions dans la salle. Alors avant de poser vos questions, réfléchissez bien à l'intérêt que cette question peut avoir pour, le, pour le, la collectivité. Fin de la parenthèse. Je dis pas ça pour vous. Hein, je... Privilégiez aussi donc, les questions aux remarques. Questions aux remarques, bien sûr. Merci. Bonjour Antonin. Bonjour. Vous nous avez parlé des hoplites. Euh, Considérez-vous que des groupes ou des commandos armés ou non, mais formés avec une discipline et une rigueur, soient des communautés sous stress maximal capables de renverser un État Je vous remercie de votre réponse. Je suis un peu mal à l'aise avec votre question. Je comprends, euh, comprends l'énergie... Euh, j'ai un fils de votre âge, enfin j'ai deux fils, et un et deux de votre âge. Euh, je comprends l'énergie je, je qui les provoque, qui provoque cette question, et je comprends la vitalité qui provoque la question. Vous comprenez ce que je dis quand je vous dis ça hein euh, euh, L'énergie violente, celle qui vous pousse à combattre, à vous battre, à vous engager, à produire de la violence à certains points, etc., c'est brute. C'est la même énergie que vous trouvez dans l'arbre et c'est même la même force dont est capable de faire preuve un chien lorsqu'il est agressé dans la rue. Je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis que c'est brut. En fait, C'est simplement est de l'énergie, elle n'est pas dirigée etc. Toute la question de savoir l'enjeu fondamental des temps qui viennent, avant je dirais de la direction de l'application des points de violence, c'est-à-dire la façon dont vous dirigez votre violence sur des objectifs, votre violence vous me comprenez au sens large du terme, votre énergie votre activité, etc. vos objectifs la question c'est de savoir vers quoi vous la dirigez. Comme je vous le dis un chien, vous lui foutez un coup de patte il y a de fortes chances qu'il vous rattrape la cheville hein. enfin pardon, vous lui foutez un coup de pied et il y a de fortes chances qu'il vous attrape la cheville. Donc cette énergie-là, cette énergie de défense, cette agressivité, elle est partout. Elle est dans l'arbre qui pousse, elle est dans le mouton qui va filer un coup de sabot à l'autre, ce qui belle trop pendant ma conférence, elle est partout. Voilà. Donc elle est saine parce que c'est une manifestation d'énergie, une manifestation d'énergie vitale. Maintenant, après... Ce, que nous, ce qui nous intéresse, avec la connaissance, avec la science, avec la foi, avec tout un tas de choses qui nous ont permis d'avancer dans l'histoire, et de ne pas être simplement des gens qui déversent leur énergie dans tous les sens, c'est de savoir quand vous l'utilisez, pour quel objectif, et dans quelle direction, et à quel moment. Le kairos, à quel instant vous appliquez cette force pour obtenir quel résultat. Je vous ai répondu, mais je ne vous ai pas répondu. Monsieur. Voilà, merci. Euh, merci pour, pour votre conférence. J'aurais euh, une, petite, une petite question. Alors d'abord, pour ne pas qu'on qu se trompe, euh, euh, bon, alors, vous nous avez fait une description de comment se, se forment les, les sociétés, notamment par le mécanisme de la peur, c'est bien ça vous, je vous écoute. Oui, voilà. Euh, non, c'est pour être sûr de ne pas me tromper, bien sûr. Le stress, Le c'est stress un phénomène beaucoup plus englobant que la peur. Il ne s'agit pas simplement de peur, c'est un stress, c'est un stress profond. Quand vous êtes dans la rue, vous pouvez être en phase de confrontation avec un individu sans éprouver directement de la peur, au sens de la peur d'avoir peur mal, peur de souffrir, peur de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas réellement une peur, c'est un stress avant tout. C'est-à-dire, c'est un sentiment qui s'appelle le stress. Ça existe en sens social, c'est voilà, un stress. D'accord. Mais euh, parce que, bon, vous avez, vous avez dit notamment à un moment donné, la communauté n'est pas un, un échafaudage, enfin quelque chose en fait, d'artificiel, euh, mais une, une somme de, de relations. Bon. Euh, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière en fait, euh, cette phrase une idée d'une vision de, de, de la communauté organique, enfin des, des différentes communautés, euh, vous avez parlé des différentes communautés au niveau du vivant, euh, une, une idée horizontale euh, et, et pas, euh, pas vertical, dans le sens où il y aurait une hiérarchie entre les, les espèces du vivant, euh, je sais pas, notamment un, un couronnement par exemple par, euh, par l'espèce humaine. Et est-ce que... Euh, euh, J'en viens en fait directement à, à ma question... Euh, euh, Est-ce que dire euh, finalement que le stress est le moteur euh, de euh, la formation euh, des sociétés, euh, c'est pas... Euh, on faire un petit peu du, du contractualisme, ou c'est un petit peu ça aussi, le, le, le stress Justement. forme le... le, forme le, le, le, le, le comme s'appelle le Léviathan euh, chez Hobbes Et, et finalement, il n'y a pas un désir euh, du bien euh, Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, là, oui, je sur ma, ma question. Oui. Évidemment, vous avez parlé des principes propres, hein, vous avez fait une description, et moi, suis au niveau des principes communs, euh, voilà. Alors, il faut, il... Alors, en fait, j'ai fait beaucoup d'analogies. Je m'adresse à un public très jeune, avec une moyenne d'âge qui doit se situer autour de 19-20 ans, Donc, euh, je... et je sais aussi quels sont les autres types de conférences auxquelles ils vont assister dans les jours qui viennent. Donc, j'ai essayé de, pro... de créer quelque chose d'un peu différent, et de renouveler en quelque sorte la perspective sur ce même phénomène, sur la même question, euh, en l'abordant d'un autre point de vue, d'un point de vue plus instinctif, et non pas contractualiste, au contraire, c'est-à-dire l'inverse du contractualisme, c'est-à-dire, comme, comme disait Louis Ferdinand Céline, au commencement était l'émotion. Et ça, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'au commencement était l'émotion, toujours, et cette émotion c'est une vérité. Cette conduction de stress, elle naît, cette, cette émotion première, initiale, elle est la condition de l'existence, elle est la condition du mouvement, elle est la condition de la création dans l'histoire. Euh, elle n'implique euh, aucune absence de verticalité. Je vous ai parlé de ce point euh, invisible autour duquel les, les cerfs se mettaient à s'enrouler. Je pourrais vous donner énormément d'analogies, parce que l'intérêt des sciences du vivant, c'est que précisément, on s'intéresse à, à la vie autour de soi, et donc euh, on se met à comprendre tout un tas de trucs, c'est vachement intéressant. Euh, vous verrez que la verticalité, elle est partout. Hein. Elle est partout, mais elle est pas plus particulièrement chez les gens qui parlent de verticalité toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, la verticalité, elle est là, mais ce n'est pas un mât auquel on s'accroche pour essayer de monter. C'est autre chose. Euh, le point de vue que j'ai essayé de vous restituer, ce n'est pas un point de vue euh, horizontal, c'est un point de vue analogique. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous montrer comment, de tas de façons différentes, quelle que soit la façon dont vous abordiez en fait, euh, ces questions-là, l'écologie la science du vivant, c'est-à-dire de ce des espèces qui nous entourent, pouvait nous donner des indices, ou pouvait renouveler notre regard sur un certain nombre de trucs que nous avons tendance à nous représenter de façon trop intellectuelle, trop mentale, ou trop rigide. C'était l'objectif de cette conférence. Euh, J'en ai fait d'autres un peu plus structurés, sur des sujets beaucoup plus pointus, mais j'ai considéré que c'était la meilleure façon d'aborder ce sujet du point de vue écologique. Merci beaucoup Laurent. Je vous en prie.